Salut la Fixie Army Salut On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est marrant parce qu'on refait la première vidéo de ma chaîne, qui est encore en ligne aujourd'hui en tout cas. On va faire un tag Disney. Mmh. Donc c'est un tag auquel j'ai répondu il y a 6 ans sur ma chaîne. L'idée ça va être de répondre tous les deux aux questions et de voir les réponses que j'ai données à l'époque parce qu'il faut savoir que je change tout le temps d'avis sur tout. On y va Allez Hmm, mon Disney préféré, alors comme tu sais moi j'ai un top 3, objectivement ça peut pas être le roi lion. Donc je dirais que ce serait Franchement, ah, euh, Tarzan ou Hercule c'est pas si facile. Hein. Pour moi c'est Hercule ton préf. Ah, ouais. C'est Tarzan pour les musiques potentiellement et encore et c'est plus Hercule sur euh, l'univers l'intrigue, ton amour des personnages et tout. Ouais bon je dirais quand même Hercule ouais. En plus j'aime bien tout ce qui est Grèce antique et tout donc euh... donc Hercule. Ça aide, ouais. Donc, moi, je m'attends à avoir potentiellement répondu Peter Pan ou le bossu de Notre-Dame. À l'heure actuelle, j'en suis arrivée moi aussi à un top 3, puisqu'on a eu cette conversation quand même pas mal de fois, mmh. qui se compose du bossu de Notre-Dame, de La Belle et la Bête, et le troisième, c'est toujours un peu en discussion, mais euh, je crois que c'est Dingo et Max. Alors, je sais que c'est pas le plus incroyable de tous, mais c'est clairement celui qui a le plus marqué mon enfance. Ah, bah, c'est clairement pas le plus incroyable <rire> de tous, non <rire> Mais moi, je l'aime ce film, ok C'est sorti au cinéma, ça même Je sais pas. D'accord. Okay. Je suis pas très sûre, mais j'adore ce film. Après, il y a Cusco aussi que j'adore. Mais bon. Ouais, Cusco, ouais. Ok, on, découvre, quoi, ta réponse, alors on découvre ma réponse Non, mais donne ta réponse. Ma réponse actuelle ouais, Ah, je t'en cool. donnais qu'un Bah oui. Mais moi, je pensais que j'avais fini là. Non, tu dois <rire> te donner une réponse, comme moi <rire> Je dirais elle, Bossu Notre-Dame quand même. Hmm. Parce que pour moi, il est incroyable en tout point. C'est un bon choix. Et je suis pas capable de laisser quelqu'un critiquer le bossu de Notre-Dame, tu vois. Un mauvais choix, ça aurait été Dingo et Max. <rire> mais ça, c'est un bon choix. <rire> bah, en fait, j'aurais pu te dire La Belle et la Bête, mais je suis pas spécialement fan de La Belle, tu vois. Enfin, ouais, je l'aime bien, belle, hein, ouais. mais je suis pas, pas ma princesse préférée, par exemple. Du coup, ouais. je trouve ça un peu contradictoire. Ah, mon Pixar préféré, bah, c'est vice versa, du coup. Oui, j'adore Coco. Vraiment, j'adore Coco. Mais mon préféré, c'est Ratatouille, ce qui est quand même assez drôle quand on sait que j'ai une phobie euh, des rats euh, qui est quand même assez puissante. et ouais, même si t'aimes ce film, ça aura pas réussi à te réconcilier avec les rats, pour autant. <rire> non. Et je pense que ma réponse dans la vidéo doit être là-haut. Parce qu'à l'époque, Coco était pas sorti. Mmh. Et que Ratatouille, j'ai mis du temps à comprendre que c'était mon préféré. Déjà, ma tête, bonjour. Hein. Euh, mon Disney préféré, est de loin, et de tous les temps... C'est La Belle et la Bête. Quoi J'aime aussi beaucoup Le Bossy Notre-Dame. Ah. Et au niveau des Pixar, je pense que mon high level, c'est là haut Mais j'aime aussi beaucoup Vice-versa. Du coup, je comprends euh, ta réflexion par rapport à la façon dont tu parlais. Je... Ah, ça m'énerve Mon mine... Disney préféré, c'est là haut <rire> Après, pour ma défense, euh, je devais ouais. avoir sorti deux toi, vidéos. C'est ta première vidéo, t'as pas dit que c'était ta première Non, c'est la première qui est encore en ligne, mais j'en avais ah, fait deux ou trois okay. avant. Ouais, donc c'est normal. C'est la, der... la première que j'assume, plus ou moins. Ouais. Alors, j'ai pensé à deux réponses. Donc D'accord que c'est Disney, Disney, on ne peut pas les Marvel. Hein. Non. D'accord. <rire> Première réponse Aladdin sur le tapis volant. Avec moi, genre dans le rôle de Jasmine Vas-y, Comment ça, si. Non, vous. je <rire> rigole. C'est bon, je rigole. Pourquoi Bien sûr, bien sûr. Ou Jasmine, non Non, je rigole. rigole. C'est bon, je rigole. Mais je sais pas, c'est stylé de voler. Ok. Le deuxième, ce serait Hercule. Ok. Sur, tu sais, le moment de la chanson de 0 héros genre quand c'est super star, genre. Je comprends. Genre c'est pas choisi le moment de l'hydre ou le moment des enfers, genre quand ils et tout ça. Après, je pense que t'aurais pas pu faire plus lion comme réponse que ça. On a dit un moment. Oui. Terrible. Bon, du coup, je donne ma réponse. Alors, j'ai aucune idée de ce que j'ai répondu il y a 6 ans, donc ça va être très drôle. Peut-être que ce sera la même réponse, peut-être pas du tout. Je pense qu'à l'époque, j'avais préparé mes réponses. Un coucou, nounouche. Tu viens faire un coucou à la Pixie Ça parle de lion. Je suis le plus proche du lion. La petite photo de famille. C'est grave une tradition de l'ancien temps. Mmh. Elle débarquait tout le temps dans les vidéos à l'ancienne. Ouais. La scène que moi j'ai choisie, en 2022 en tout cas, ce serait de vivre euh, toute la journée que euh, Réponse et Rider, ils ont ensemble. Pas le moment où ils sont dans la taverne, mais euh, le moment où ils dansent ensemble dans le village, où ils mangent des glaces et après mmh. ils sont sur les lanternes et tout. Enfin, ils envoient les lanternes dans le ciel. Ouais. J'adore ce moment. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Avec Eugène, sûrement, ou peut-être toi... <rire> Ok, c'est de bonne guerre. Pour moi, la plus belle scène Disney, c'est celle où la bête cherche à prouver son amour à la belle et qui lui offre une bibliothèque. Ce moment est juste dingue et ça m'a toujours fait rêver. C'est vrai que t'aimes bien ce moment aussi. Bah ouais, j'ai toujours dit en plus que c'était l'une des plus belles preuves d'amour. Genre... Non, quand même. <rire> une scène inoubliable vécue dans un parc Disney. Ah si, il y a ah, peut-être euh, la fourne a été... Euh... Tu sais au restaurant euh, pirate même là. Pirate des Caraïbes le truc Ouais, Pirate des Caraïbes ouais. Bah c'était vraiment bon déjà. Il y avait une bonne ambiance. On avait fait des petites blagues surtout moi. Moi j'ai presque rien aimé de ce que j'ai mangé ce jour-là mais. Oh, moi j'avais bien aimé hein. Oui. Le petit pain à la noix de coco tout ça c'était sympa. Ah ouais ça t'a marqué à ce point. hein. Bah je me souviens de ça. Mais euh, même les plats et tout c'était sympa. <rire> hein. je me souviens surtout des blagues qu'on faisait au serveur. Ouais. D'ailleurs cette vidéo est dispo sur YouTube. Euh, N'hésitez pas à aller la voir. T'es pas censé faire un truc du jour. Genre... C'est ici. Oui. Et par là. C'est le vert <rire> au moins. Ouais. <rire> Moi franchement, il y a beaucoup de moments que j'ai eu la chance de vivre à Disney, surtout euh, bah, quand tu fais le déroulé des six dernières années. Si je devais euh, parler de, des parcs américains, je dirais que j'ai vécu des trucs de fou, mais celui qui me marque le plus, c'est la rencontre avec Mickey qui parle. Je sais, ça a pas l'air d'être le truc le plus fou parce que bah, j'ai fait le White Africa Trek, j'ai mangé avec un Imagineer, enfin bref, j'ai fait des trucs. Mais ce moment-là, il symbolise vraiment la fois où mon rêve est devenu réalité. Mon rêve d'enfant, tu as vois. Quand t'as parlé à Mickey Oui. Non, quand Mickey m'a parlé, c'est pas pareil. Ah oui, oui. Ok. Je mm. connais ton avis sur les personnages, mais c'était quand même un truc de fou et mais ça n'existe est plus. est-ce qu'il faisait une voix particulière ou il gardait <rire> sa voix normale Il avait sa voix... <coughs> il avait sa voix de Mickey. Ok. okay il avait ouais. la bouche qui bougeait et tout, okay, et les yeux okay. qui clignaient. Mais oui, c'était un peu la concrétisation de ce rêve-là. Mais j'ai vécu factuellement des trucs mieux que ça, mais ça, c'est un moment fort, tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. en ouais, France, c'est dur. <rire> soit ce serait euh, les meet up avec la Pixie Army, mm -hmm. soit ce serait peut-être euh, les journées du patrimoine, parce que, euh, bah, du coup, j'avais pu aller dans les ateliers, voir des créations de choses que tu peux pas avoir, ou interdits public et tout, ou alors, euh, bah, le, les différents travaux que j'ai pu faire avec Shop Disneyland Paris et Disneyland Paris, quoi, sur le Disney Disneybound et tout, enfin... Euh, c'est des souvenirs que tu peux pas oublier, en fait. Voilà, voilà. Quelle était ma réponse de l'époque Pour Walt Disney World, il y a moyen que j'ai répondu à la même chose, mais pour Disneyland Paris, c'est pas possible, vu que ça, s'était pas produit. Alors, de loin, je pense que les plus beaux moments que j'ai passés, c'est à Disney World. réaliser réalisé mon rêve en février dernier. J'ai été euh, 15 jours... Non, 10 bonjour euh, sur les parcs Disney World. J'adore quand tu dis, dis bon Disney World. <rire> Disney World. Disney World. Disney <rire> World. J'ai rencontré Mickey Mouse, mais le... Même réponse. Part, ouais. Et j'étais juste très très ému de pouvoir discuter avec lui. On pas remarque t'as pas, que as de pas dit euh, Mike de... Mouse. <rire> en plus c'est trop marrant parce que regarde la photo qu'il qu y a, c'est genre il a la bouche fermée. Je dirais il est pas content de faire les photos. <rire> <rire> Des... <rire> c'est il a sa poker face. J'avoue. Rider. Oui, c'est pas faux. On a déjà répondu à cette question, je crois, dans une oui. autre vidéo. Oui. C'est pour ça, tac au tac. Et du coup, moi, à quel prince je ressemble Quel prince Oui. Ah, c'est pas princesse Non, c'est une autre question, ça. Ah, c'est dur, ça Quel prince a beaucoup genre d'imagination, très dans la créativité, tout ça Est-ce qu'à ça marche <rire> Il est dans la créativité pour voler <rire> Peut-être. <rire> mmh, bah, disons que globalement, les films avec des princesses Disney, les princes sont pas très mis en avant. Quand c'est des films avec des héros masculins, c'est pas des princes. Hein. Non, pas non. Sinon, il y a Eric dans La Petite Sirène, qui est créatif et qui est un peu rêveur. Ouais, Créatif avec la musique. Ouais, il est un peu romantique aussi. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de princes qui amènent leur, leur euh, promise de faire une balade en barque et tout. Ouais, après, euh, il n'est pas amoureux d'elle à ce moment-là. Il est juste poli parce qu'il l'a trouvé sur la plage euh, habillée en rayon. J'ai jamais été aussi poli avec personne dans ma vie, je crois. <rire> Donc tu dirais Eric Bah ouais Eric okay. ça correspond pas Bah si tu veux mal, je t'aiderais ouais. pour la princesse du coup Oh non il y a la princesse aussi Il y a la princesse okay, juste ça après <rire> Ma réponse Je ne sais pas lequel je serais Mais en tout cas mon prince préféré je pense que c'est Aladdin Parce que c'est celui qui pour moi a le plus de caractère J'avais dit Aladdin mais pas parce qu'il me ressemblait Juste parce que je l'aimais bien Ouais donc bon Mais ouais je pense que Eric c'est une bonne réponse Eric C'est C'est vrai Mais il ah connais connaissait pas, on pas on ton prénom <rire> On oublie On oublie <rire> je vais le laisser ils peuvent connaître ton prénom non oui ils peuvent connaître mon le mystère se désépaissit autour de l'identité de Tonton Pixie si vous aimez mon prénom dites le dans les commentaires dites nous comment vous pensiez qu'il s'appelait quelle princesse ressemble je me suis jamais posé cette question je vous le cache pas euh Peut-être, je j'ai pas, je sais pas, peut-être rebelle C'est marrant, c'est la réponse que j'avais en tête. Et tu vois et Techniquement et tout, je pense que c'est rebelle. Peut-être rebelle, hein et Alors moi, me concernant, il y a quelques années, j'aurais sûrement répondu belle. À mon avis, c'est la réponse que j'ai dû donner. Du coup, les deux personnalités sont assez similaires, mais j'hésite entre Anna et réponse. Peut-être plus réponse. Ouais, peut-être plus Anna. réponse, ouais, effectivement. Parce que j'ai un côté un peu plus... Euh... Attends, pourquoi on a hésité Ça fait longtemps qu'on avait déjà dit que les réponses, c'est celle qui te ressemblait le plus. En tout cas, c'est mignon que je sois réponse et que tu sois Flynn Rider. Ouais, c'est vrai. Après, on... tu... je pourrais être Anna et tu serais Christophe, hein. ça collerait aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça collerait aussi, ouais, d'une certaine façon. Ouais, on est bien entre les deux, tous les deux, c'est marrant. Ouais. Allez, c'est parti pour la réponse. On m'a souvent dit que je ressemblais à Cendrillon. Je que ah, j'avoue, je l'ai oublié. Elsa, sachant que Elsa est une reine, pas une princesse. C'est incroyable. Non. En 2022, je dirais jamais que je ressemble à Elsa. Bah non, clairement. Bon. Mais J'avais oublié Cendrillon, c'est vrai. Adès. Pourquoi Il est drôle. <rire> ok. Mais donc, c'était du tac au tac, puis t'as la même coupe. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai la même coupe. Bah, moi, je vais pas dire mon méchant préféré, parce que je vais avoir l'air d'une tarée. Pourquoi bah, je vais pas être Frollo. Ah non, effectivement. Soit je serais Isma, parce qu'elle est pas très crédible. Ouais. Soit je serais Cruella, mais version live action. Allez, je serais Isma. <rire> si tu devais être une méchante, c'est une question que j'ai rajoutée. J'aime beaucoup Ursula. Voilà, euh, Ursula Pourquoi En fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, tu qu as donné des réponses en fonction de qui étaient tes méchants un peu préférés, tu vois pas. Mais Ursula n'a jamais été mon méchant préféré. Ouais, Ça mais... a toujours été Isma et Frollo. Et sinon, euh, j'aime beaucoup Isma. Je la trouve super marrante. Après, j'avoue. Euh... Tu vois, ta réponse, c'est si je devais être une méchante, peut-être parce que t'aimerais vivre sous l'eau. Non, euh... mais c'est si tu devais être un méchant, c'est pas à qui tu ressembles. Ah, c'est pour ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est vrai que, quitte à être un méchant, autant être un méchant qui m'impose. Ah bah, c'est clair que si je peux être un méchant, je préfère ne pas être le roi des enfers, tu vois. Ah bon Bah non, c'est pas ouf. Tu préfères être qui alors Parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est choisir un méchant qui est dans une bonne position dans sa vie quand même. Parce que tous les méchants, ils ont un peu le. Comment dire ils sont pas très contents de leur place, la plupart du temps. Oui, ça. bah, de toute façon, oui, c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ouais Du coup, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer Mais, <rire> euh, ouais, genre, euh, ouais, c'est pas facile. Y'a Gantou qui est pas mal, aussi. Gantou Dans l'île Westitch. Tu te fous de moi, là Pourquoi C'est pas un méchant, ça. Bah, c'est un méchant euh... C'est pas un méchant du tout C'est grave un méchant C'est grave pas un méchant <rire> du tout C'est un gentil, Gantou Bah, plus ou moins. Bah, plutôt moins que plus. Hein. Mais plus que moins. <rire> quel débat. <rire> Mais il n'est pas méchant, Gantou. Pas bah... Bah vraiment, il sert le bien, techniquement. Oui, c'est vrai. Et bon. en plus, bah... à la fin... Si, elle... si on t'avait demandé quel méchant tu veux être, et j'avais pas répondu du Stitch, tu m'aurais dit ça marche pas. Bah non. Parce que bah, du coup, Gantou, ça Parce marche. Dans ce cas-là, je suis clochette, ça marche alors. Pas. Pourquoi Parce qu'elle empêche... Enfin, elle est en colère contre Wendy. What <rire> Gantou, il est aussi méchant que clochette pour moi. À quel personnage ressembles-tu physiquement et mentalement C'est précisé cette fois-ci. Yeah, parce yeah, yeah. Que pour, au vu de la représentativité, bah, t'as le gars dans Encanto, t'as Joe Gardner dans Saul, t'as Navin, ouais. t'as Docteur Facilier. On a dit que... Ah oui, parce que c'est Disney, pardon. Or, ouais, on oui. peut étendre, hein, je pense. Hein. Le non, gars mais... dans Lilo et Stitch, là, tu sais, euh, l'agent le... du FBI, là. Ah oui. Voilà. Oui. Et on en a encore un autre qui est en train de m'échapper. Si Le Docteur Gentil, là, dans Atlantique. Ah oui, c'est vrai voilà. C'est vrai, vrai, le Docteur Jean. J'ai balayé tous les personnages. Euh... <rire> C'est vrai, en plus, bien joué pour euh, cette liste, d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, bah, je sais il y a encore quoi. du boulot à faire, Disney. Hein. Bah, physiquement. <rire> Est-ce que ce serait le gars-baraque de l'île Stitch Franchement, à part Joe Gardner et Navi, <rire> ils sont tous euh, stocco, hein. Ah, il y a Facilié aussi, mais il est vraiment non, trop mince. Facilier, je suis pas Facilié, quand même, rajoute hein. pas. Non, il pas Facilié. Puis surtout <rire> qu'il faut que ce soit physique et mental, du coup. Ah, physique et mental. Bon, bah, ce serait soit Gentil soit Devine mais Devine je, sais, je, connais, je me souviens plus Devine. trop de sa personne c'est pas Devine le nom du euh, dans la princesse et la grenouille Navine pense. ah Navine Devine okay. Devine <rire> croquette <rire> laisse ça du coup hein. Navine ça peut bien coller en vrai parce qu'il a un côté un peu léger on l'a vu le film hein. je sais mais je me souviens plus trop de sa il a un ajouté. côté un peu léger un peu ah, drôle oui. et un peu romantique aussi ah mais si mais il est, ah, non, il est en grenouille aussi oui après ah, oui, est bon, bon au ça. début il est pas en grenouille oh, c'est un prince fauché ouais voilà si c'est pour de sa Franchement, il y a un petit truc. Owen, ouais, la, la musique. ça pourrait coller. Ça pourrait coller, ouais. Alors moi, j'ai forcément répondu fait Clochette à l'époque. C'est une certitude. Maintenant qu'on a revu Peter Pan très récemment, <rire> j'aurais plutôt tendance à dire Anna, je pense. Hmm. Parce que le côté optimiste, le côté dévoué pour les autres, le côté un peu rigolo, maladroit. Et puis, bah, pour les cheveux, dont on ne sait pas trop de quelle couleur ils sont, et mes yeux plus ou moins bleus, on peut dire que c'est Anna, je pense. Alors si on parle physique, je pense que je ressemble plus à Wendy de Peter Pan par ma couleur de cheveux, ma couleur de yeux. Et sinon niveau caractère, je ressemble plus à mon personnage préféré de tous les temps qui est Clochette. C'est pas complètement faux. Tu regardes pas les autres questions j'espère Non, c'est sur l'ami la prochaine. <rire> je suis comme amie. Avec coïncidence. Euh... Ah oui, totale coïncidence. <rire> On part du principe que c'est Disney et Pixar, hein, parce que sinon, en Disney, le premier qui m'est venu, c'est Mouchou. Mmh. Mais, en ayant regardé dans ma bibliothèque, là, d'un vif coup d'œil, j'aurais plutôt tendance à dire que j'aimerais bien avoir monstre... Enfin, monstre et compagnie. Oui, bien sûr, Bob Razowski comme même. Mmh. Parce qu'il est rigolo, parce qu'il est encourageant. j'aime bien, c'est un bon ami. Ouais, bon choix. Ouais, à toi. C'est sûr que j'ai pas répondu ça à l'époque. Non, c'est sûr. Stock, c'est pas mal, en vrai. Hein. Bmax aussi, c'est pas mal. Hein. Non, mais Bmax... Euh... Bah, au moins, dès que t'as le moindre bobo... Euh... Ouais, c'est sûr. Et en plus, il est tout doux, t'as envie de lui faire des câlins. Ouais, mais bon, c'est pas... pas des barres, quoi. <rire> On n'a pas dit, avec qui vas-tu te taper un fou rire, Bah, moi, hein. je suis désolé, si j'ai un ami, faut il faut qu'il soit drôle. Découvrons ma réponse de l'époque, sans regarder la suite... Je pense que je choisirais B-Max, parce que ses câlins sont juste trop réconfortants. Et euh, BMAX me fait penser à une amie et je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. C'était qui Débarre. C'était qui Même toi, tu la reconnais pas. <rire> Désolée pour ça, amie du passé. Il n'y en a pas. Il a aucune scène Disney qui te fait pleurer non. Ou Pixar non mais t'es un monstre <rire> si y a une... enfin, ça me fait pleurer mais une scène qui m'a émue de ouf euh, Toy Story 3 c'est le 3 oui ouais c'est le 3 Toy Story 3 ouais. Toy Story 3 c'était très émouvant moi la réponse que, que je vais donner là tout de suite c'est sûr je ne l'ai pas donnée à l'époque puisque le film n'existait pas mais la scène qui me fait pleurer à chaque fois mais genre vraiment à chaque fois 100% c'est là où. Euh, ça doit être la réponse que j'ai donnée à l'époque du coup Coco la piste... ouais voilà. mais là-haut Coco euh, clairement même combat quoi. ouais les deux. Euh... Ouais, aucune des deux réponses me surprend. T'ayant vu pleurer devant ces deux films. Tu m'as vu pleurer devant tellement d'autres trucs que bon. Ouais, mais ceux-là c'était quelque chose. Genre, euh, c'était quand Cette semaine, tu m'as vu pleurer devant un épisode de Malcolm. Donc partons de là. Ah moi. oui, c'est vrai, ouais. Je pleure euh, à la scène où Fassa meurt. Dans le royaume. J'ai beaucoup pleuré sur, sur quoi, euh, la scène où Tadashi meurt. Ah oui, aussi. Et la scène où Bemax se sacrifie dans le nouveaux héros. Oui. Et ça me fait de l'effet à chaque fois. C'est vrai que les Nouveaux Rouges j'ai beaucoup pleuré aussi. Mais c'est marrant que j'ai pas dit là-haut. C'est peut-être parce que c'était précisé Disney. Et qu'à l'époque euh, si on me disait Disney, je pensais pas Pixar. Disney, ouais. Bon pour moi les Disney ça a jamais fait peur. Aucun. <rire> non pour le coup il y a aucune scène Disney qui m'a jamais fait peur non. Ouais bah moi c'est sûr que je vais avoir répondu à la même chose parce que c'est toujours ma réponse c'est en magique. Hein. J'étais terrorisé avec mon frère on se cachait et tout. Je comprends cette réponse. <rire> Ça m'a jamais fait peur, mais je comprends cette réponse. Je comprends. Ah, nous, vraiment. on n'était pas bien. Hein. J'avoue, c'est bizarre quand même. Après, si on part dans les autres Disney, autre chose qui, qui est un peu bizarre, un peu creepy, mais je sais pas si c'est pas du Disney, euh, l'étrange Noël de Monsieur le Jack, tout ça Si. C'est un peu bizarre aussi. Hein. Après, moi, je les ai pas fait en étant enfant. Mais euh, je pense que... Mais il y a bon... que l'étrange Noël, parce que euh, l'autre, là, euh, les noces funèbres, ouais, c'est pas, pas, pas ouais, Disney. Ça, ouais. Donc, cette réponse, je l'aurais comprise aussi, tu vois, si ouais. tu vois ça en étant enfant... Euh... Ah, pendant très longtemps, j'ai eu peur de Taram et du Chaudron Magique, et je pense que même aujourd'hui, si je le regarde, je pas franchement rassurée. On l'a revue depuis, ça allait, mais c'était pas très agréable. Attends, t'as eu Seigneur des Anneaux depuis, que... donc euh, côté Taram, ça va, hein mm. Ouh, ça doit, être, ça doit être Le Roi à Lyon, hein, je pense. Non, du coup, je connais quasiment le film euh, par, par cœur. C'est marrant parce que si je t'avais pas rencontré, j'aurais sûrement donné une autre réponse, mais c'est vrai que depuis que je, te... je suis avec toi, je regarde plus euh, tant que ça des Disney, tu vois. Mm. Je les regarde une fois et puis après, stop. Euh, du coup, il faut que je me base sur l'intégralité de ma vie plutôt que sur les dernières années. Et j'aurais tendance à dire assez logiquement que ça se joue entre La Belle et la Bête que je connais vraiment par cœur et Dingo et Max. J'ai beaucoup vu le bossu de Notre-Dame aussi, hein, mais. Je pense que c'est Dingo et Max, parce que je le connais vraiment par cœur, Et okay. je l'adore. C'est fou. Quoi Que ce soit ce film-là que c'est le plus vu. quoi. Ou c'est La Belle et la Bête, hein, c'est possible aussi. Hein, parce que La Belle et la Bête, je connais carrément les répliques, alors que Dingo et Max, pas vraiment. J'ai beaucoup regardé La Belle et la Bête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup regardé Mulan aussi. Alors en ce moment, c'est un peu ne parlons pas de Bruno. La chanson de Tarzan, parce qu'il y, y a la première. Bah, il y a Demande d'une seule famille, surtout. C'est pas celle-là, t'as Si, c'est la première, du coup. Et sinon, il y a aussi l'autre. Tu sais, celle où il apprend à devenir le. Genre, il va devenir le meilleur gorille, genre, pour montrer à Jack genre, de, de quoi il est fait. Non, je suis pas genre, Et là, il s'entraîne euh... et tout, tu vois. Et tout. Excuse moi, j'ai que je veux savoir, sinon. Je hein, sais petit... plus, c'est quoi Ouais, bon, okay. pas bon bref, il y a celle-là. Sinon, il y a jamais Je n'avouerai aussi. Ouais, celle-là, ouais. De, de Mekara, de Hercule. Normalement, t'es censé en donner qu'une. Hein ah, ok bah... bah... Je dessus de là quand même <rire> Je vois Bah moi pour le coup j'ai des, des périodes Je vais écouter une chanson en boucle Puis je vais en, en, en, en écouter une autre Jamais je n'avouerai ça fait partie de mes chansons préférées Ever mm -hmm. Dont je me lasse pas Mais je pense que ma vraie chanson préférée Si je suis très honnête C'est toute une bande sonore de spectacle Et c'est Happy Ever After tu sais que tu m'entends écouter tout le temps. Oh mais c'est de la triche ça du coup, parce que du coup tu choisis pas une chanson, tu choisis un spectacle avec plein de chansons, <rire> qui reprennent des chansons qui existent. <rire> c'est facile tu vois. Je dirais que c'est du coup le I Can Go The Distance, donc... Euh... Ah ouais, Hercule. Aussi. Ouais, de Hercule, mais cette version-là précise de Happy Ever After. Je pense que ma chanson Disney fétiche, ça reste quand même l'amour sous les étoiles. J'aurais jamais imaginé que ma réponse c'était ça. Mais genre jamais. Ouais bah ouais, moi non plus. Après, dans les chansons aussi plus récentes, que j'adore, il y a Notre Terre aussi de Vaiana. Mmh. J'adore cette chanson. Dernière question, et logiquement on est censé avoir la même réponse. Bah c'était Peter Pan Ah bah oui, je suis bête, <rire> c'était cette semaine C'était Peter Pan Waouh <rire> Et sinon, le dernier Disney que j'ai vu tout court, c'est Réponse que j'ai vu il y a deux jours. Ah bah c'était intéressant de savoir, que okay, c'était il y a deux jours, attention hein <rire> Oula En <Alors>, tout cas <rire> c'était pas bête pour avoir des commentaires à l'époque. Hein. Bah d'ailleurs... Euh... <rire> en passant, euh, quel est le dernier Disney Mais ceci dit, ça peut être très drôle que vous répondiez aussi aux questions en commentaire. Et si vous avez répondu il y a 6 ans à cette vidéo, d'aller voir aussi les différences entre les deux, tu vois. Oh mais va retrouver ton commentaire d'il y a 6 ans dans une vidéo. Bah c'est pas si dur, tu sais, j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque. Hein. Vas-y, il y a combien de commentaires 99. J'avoue c'est faisable. Après, Sachant que peu... j'ai répondu à tous les commentaires et donc il devait y en avoir 50. Mais oui, enfin n'hésitez pas à nous mettre vos propres réponses en commentaire. Ça va, ça t'a plu de faire un tag de youtubeur Disney Ouais, c'était sympa. Après, je pense qu'en version préparée, c'est différent du coup. Bah, c'est pas aussi drôle. Tu conclus la vidéo Ok, et eh bien, prenez soin de vous. On vous aime. Bisous, bisous, bisous. <rire> <rire> ah, Qu'est-ce que je t'aime. <rire>